Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à la fonction découpe dans, dans Inkscape. On va revenir sur cette fonction qui est fondamentale. Et pour bien comprendre, on va utiliser ici la fenêtre objet. Qui va nous permettre de voir comment Inkscape organise les différents calques dans son interface et puis dans la fenêtre objet. Allez, on va tout de suite aller dans fichier nouveau. On va importer fichier importé. On va importer donc une image, mais avant ça on va faire apparaître la fenêtre objet. Voilà, on clique ici pour agrandir notre fenêtre, vous voyez là j'ai une double flèche, je clique, je glisse. Euh, petite analyse rapide de cette fenêtre objet. Donc par défaut il y a un calque 1 qui est là. Là il y a un petit œil qui permet de masquer et démasquer le calque, on peut le verrouiller. Là c'est un petit picto qui permet donc de changer la nature du calque. Quand il y a trois petites feuilles c'est un calque principal. Et quand il n'y a que deux petites feuilles, c'est un calque basique. Et puis là, on a également des informations ici sur euh, si c'est un objet découpe ou masqué. Vous allez voir, quand on va créer des découpes à cet endroit-là, on aura un petit picto particulier. Voilà, petite présentation rapide. Euh, oui, on peut supprimer ou ajouter euh, des calques. Et là, on, a, on peut augmenter, euh, comment monter ou descendre les calques créés ici dans notre arborescence. Là on peut tout réduire, et là on peut déplacer à l'arrière-plan. Voilà. Alors maintenant on va importer notre image, Voilà qui est ici, ouvrir, euh, je l'incorpore. Alors première chose, on voit que Inkscape nous a créé un calque objet, dans lequel il a mis l'image. Et puis on a les mêmes petits paramètres en haut, sauf ici, on a un petit crayon avec euh, une petite feuille. Alors pour déplacer notre objet ici, dans notre fenêtre, notre image, on va cliquer dessus, et cliquer glisser, en, reste, en ayant le bouton gauche bien appuyé. On va créer un nouvel objet, un cercle. Donc on va sélectionner, créer des cercles, des ellipses et des arcs. On va se mettre à peu près ici. On va cliquer glisser, en appuyant sur CTRL pour avoir un joli petit cercle, et sur SHIFT pour avoir un cercle qui euh, se modifie par rapport à son centre. Donc là, Inkscape nous a créé un cercle, ou plutôt un, un calque, qu'il appelait PASS, 1075, qu'il a placé au-dessus, alors tous les objets qu'on va créer dans Inkscape seront placés au premier plan, c'est-à-dire au-dessus des autres. On va maintenant créer notre découpe. Alors pour créer une découpe, c'est facile, on va sélectionner ici notre flèche noire. On va faire un alors je vais vous montrer plusieurs techniques, on va faire un rectangle de sélection, ce qui nous permet de sélectionner deux objets, ou alors on peut avec la flèche noire venir sélectionner notre cercle, appuyer sur Shift, et venir cliquer sur l'image qui est juste derrière. Et à ce moment-là, vous voyez ici que les deux objets sont sélectionnés. Et après, on peut faire tout simplement un clic droit, et on fait définir une découpe. Alors, une autre méthode de sélection, c'est de venir carrément euh, sélectionner dans la fenêtre objet. Donc, je clique ici, j'ai mon cercle qui est sélectionné. Si j'appuie sur Shift, et que je sélectionne ici mon image, eh bien, j'ai les deux objets sélectionnés, je peux venir faire un clic droit dans ma fenêtre objet et faire définir une découpe. Et une dernière chose, on peut aller dans Objet, Découpe et Définir. <rire> voilà, on a vu, les je pense, les, les trois méthodes. Et là, on a tout de suite, vous voyez, un petit picto qui nous indique qu'on qu a bien une découpe créée sur cet objet, donc sur notre image. Par contre, euh, moi, je vais vous montrer une astuce. Alors là, pour... Euh on peut retirer la découpe, mais je voulais vous montrer, bon, je suis obligé de faire un clic droit, retirer la découpe. On peut faire également un clic droit ici. Alors si je fais CTRL Z, j'ai peur qu'il me plante. Non, ça va. On peut faire un clic droit ici, euh, retirer la découpe, et également aller dans Objet, Découpe, Retirer. Alors c'était pas ça hein, l'astuce. L'astuce c'est de, de grouper en fait notre image. Alors pour grouper une image, on va cliquer là-dessus, ou on peut aller dans Objet, Grouper, ou on peut euh, faire un. le raccourci, c'est Ctrl-G, qu'il faut connaître, Ctrl-G. Donc j'ai groupé mon image, vous voyez, il m'a créé un groupe, avec une petite flèche là, si je clique sur la flèche, automatiquement ça va euh, dérouler ici, de façon à me faire apparaître mon image. Alors pourquoi je fais ça donc si je sélectionne mon cercle et je sélectionne mon image groupée et que je crée maintenant une découpe, il a créé la découpe. Par contre, je peux venir cliquer sur ma petite flèche là, sélectionner mon image et déplacer mon image dans ma découpe. Et Je peux ainsi voilà, réajuster facilement mon image de façon à obtenir voilà ce que je souhaite. Et pour naviguer euh, dans les différents calques, par exemple, si je veux remonter au premier niveau, sélectionner le, euh, juste mon groupe, parce que là, je, je, je n'ai sélectionné que mon image, si je veux sélectionner ma découpe, il suffit que je double-clique à l'extérieur deux fois, vous voyez, hop, et je peux maintenant sélectionner ici ma découpe avec mon, mon image. Et si je veux rentrer dans mon groupe, je double-clique deux fois, vous voyez, je peux maintenant, je suis rentré dans mon dans ma découpe, quoi. Je peux sélectionner mon image et venir la déplacer. Donc ça, c'est important à bien comprendre. En double clic à l'extérieur, on peut remonter dans l'arborescence ici. Et si je double clic à l'intérieur d'un objet, je peux venir vraiment rentrer à l'intérieur. <cười> voilà pour les petites explications. Euh, on peut maintenant, on va importer donc notre euh, deuxième image. Alors si là, je vais dans fichier importer et que j'importe mon image, elle va se trouver dans, valider, elle va se trouver, vous voyez, à ce niveau-là, au-dessus de cette photo ici, mais dans ma découpe. Là, on a la découpe, donc elle est bien dans la découpe. Moi, je vais la sortir, ça ça me, ça me plaît pas du tout. Alors, pour la sortir, le plus simple, c'est de faire édition couper, de double-cliquer plusieurs fois à l'extérieur, pour remonter au niveau du calque 1, et venir coller, édition coller ou Ctrl V, classique. Euh, là un... je vais retirer ma découpe, alors pour retirer ma découpe on peut faire un clic droit, retirer la découpe, hop, là on va diminuer un petit peu la taille de cette photo, on va agrandir un peu celle-là, on va aligner correctement les, les, les deux photos là de façon à ce que les têtes aient la même hauteur, la même taille avec un petit guide, je clique, je déplace au niveau de au niveau du haut du crâne, là. là, je vais augmenter, je vais déplacer ma photo et la mettre à cet endroit-là. Je vais mettre un petit repère au niveau du menton, ici. Voilà, je sélectionne cette photo. Alors, vous voyez, si je clique une première fois, j'ai les flèches ici de redimensionnement. Si je clique une deuxième fois, j'ai une petite croix Ça s'appelle le centre de rotation de mon image, que je peux venir cliquer et déplacer au niveau du sommet, là, de de mon personnage, donc, au niveau du, au niveau du crâne. Je clique une deuxième fois, j'ai les petites flèches de transformation. Je vais cliquer, glisser, en appuyant sur Ctrl, et sur Shift. Et en faisant Ctrl Shift, vous voyez, ça se modifie par rapport, donc, à la petite croix. Voilà, c'est bon. Donc là, on va venir sélectionner ici, un rectangle. On va poser notre petit rectangle là. Voilà, qu'on va être à peu près comme ceci. Je vais dupliquer ce, ce rectangle. Alors, pour dupliquer, c'est facile. On clique là-dessus. Hop. Ou le raccourci, c'est CTRL-D. Ou édition, dupliquer. Plusieurs possibilités, toujours important de les connaître. Voilà, je vais mettre ce rectangle-là. Il me servira après pour faire ma découpe. Donc, je vais sélectionner mon image. Donc, elle est bien sélectionnée. On a vu que le mieux, c'était de grouper... Euh, les images. CTRL G de façon à pouvoir après euh, sélectionner l'image qui sera à l'intérieur de la découpe. On sélectionne donc notre rectangle, on fait clic droit et on fait définir une découpe. Voilà, hop, on va venir maintenant placer notre image correctement. On zoom. Alors on appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. on va dire que c'est pas trop mal, je vais peut-être monter un peu la photo voilà et donc ce carré, euh, ce rectangle là va me servir à créer une autre découpe de la photo ici donc on vérifie que la photo est bien groupée c'est bon, on sélectionne notre rectangle là, clique droit, définir une découpe et voilà on a fait notre petit montage vite fait par contre là, il y a du blanc, ça me plaît pas trop euh, cette photo, mon rectangle est trop, est trop gros. Alors là, je fais clic droit, retirer la découpe. Clic droit, retirer la découpe. Clic droit, voilà. Et pourquoi je peux pas Alors. Ah oui, vous voyez. Alors, je peux pas parce que, effectivement, là, j'ai créé un groupe. Donc, il faut que je rentre à ce niveau-là. Ah, j'ai fait une bêtise retirer la découpe alors je recommence ici je groupe je vais réduire la taille de ces deux rectangles voilà donc je sélectionne mon image qui est groupée je sélectionne ici mon rectangle clic droit définir une découpe c'est <coughs> bon pareil ici définir une découpe voilà euh, je voulais vous montrer également des petites options dans les préférences globales d'Inkscape qui nous évite en fait d'avoir à grouper les images ou les objets. On va cliquer là-dessus. On va ici dans comportement, on déplie et on va sélectionner chemin de découpe et masque. Et là on a deux petites options, notamment celle-là, mettre tous les objets découpés ou masqués dans un groupe. Donc j'ai cliqué, on va faire un petit exemple ici, on va créer un, un cercle tout simple. On va créer un rectangle par-dessus. Donc là on a notre rectangle qui est bien dessus, là on a notre cercle. On va sélectionner les deux. Vous voyez, hein, euh, mon... mon cercle là je ne l'ai pas groupé. Si je sélectionne les deux et que je fais définir une découpe, eh ben, c'est Inkscape, il m'a fait le boulot tout seul, il m'a créé un groupe dans lequel il a mis mon cercle. Et ainsi je peux venir déplacer euh, le cercle dans ma découpe. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Ça marche si on a euh, trois cercles, donc là je vais faire trois cercles Hop. avec des couleurs différentes pour bien qu'on puisse les voir. Si je fais la même chose, que je crée mon rectangle qui est placé donc tout en haut et que je sélectionne tous mes objets et que je fais un clic droit, définir une découpe, et bien Inkscape il m'a fait le travail, il m'a créé donc un groupe dans lequel il a mis les trois cercles. Donc ça, c'est ça permet de gagner un petit peu de temps. On va voir ici euh, l'autre fonction, c'est insérer chaque objet découpé ou masqué dans son propre groupe. Alors ça, j'utilise pas, mais bon, c'est sympa à connaître quand même. Donc je sélectionne ici l'outil Créer des cercles. Je vais faire trois cercles avec des couleurs différentes. Voilà. Si je crée maintenant un rectangle qui va me servir de découpe, et que je sélectionne tous mes objets, et je fais un clic droit, définir une découpe, et en fait, vous voyez, Inkscape a créé trois calques objets, et si je double-clique, si je déplace par exemple celui-là et que je double-clique dedans, en fait, il a son propre, sa propre découpe, pareil pour les autres, je double-clique plusieurs fois, il a sa propre découpe, et celui-là, c'est pareil. Voilà, euh, peut-être on terminera là-dessus, donc pour enlever la découpe, lorsqu'il y a un groupe, on peut faire euh, clic droit retirer, mais on peut également venir dégrouper. Et si je clique là-dessus, vous voyez ça, supprime la découpe aussi. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.